Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel entretien de la chaîne d'Academia Christiana. Nous avons aujourd'hui un invité original euh, qui est connu des réseaux sociaux. J'ai l'honneur donc de vous présenter Joachim Sonneforget. Bonjour Joachim. Bonjour. Alors euh, aujourd'hui, euh, nous, euh, nous sommes une veille d'élection présidentielle. Cet entretien sera diffusé après les résultats du premier tour. On ne va pas beaucoup euh, finalement parler de de politique politicienne et, et des élections en tant que telles pendant pendant cet entretien. Euh, C'est principalement votre parcours qui nous a interpellés, qui nous a donné envie de, de vous inviter, de, de vous rencontrer, euh, d'échanger avec vous. Euh, parcours politique qui est étonnant, puisque vous avez commencé, je crois, à militer au Parti Socialiste. Vous avez été élu à La République En Marche, et aujourd'hui vous avez rejoint le parti d'Éric Zemmour, reconquête alors est-ce que vous pourriez nous expliquer euh, qu'est-ce qui a guidé votre engagement politique à, à travers ces, ces, euh, ces, ces changements qui, euh, en tout cas au moins sur le papier, euh, paraissent étonnants C'est pire que ça, en fait, j'ai commencé euh, par la politique intérieure d'un autre pays, qui est le Kosovo, euh, parce que j'avais des attaches là-bas avec des, des amis, euh, et, et, et j'ai milité pour un parti qui était euh, qui était finalement un parti. Euh, étudiant nationaliste euh, euh, du pays et euh, qui aujourd'hui au pouvoir, en fait c'est rigolo, bon, la, la, la figure historique de, de, ces, euh, fin, de cette « révolution » étudiante c'est le premier ministre actuel et ça, bon, ça intéressé à ce moment-là les Français qui, qui étaient friands de, des informations, des, des, des choses que je savais, enfin je faisais de la prose sans le savoir comme Monsieur Jourdain en quelque sorte et, et puis euh, tout ça m'a amené après à m'intéresser à la politique française et en fait naturellement. Je suis provocateur en bon chrétien en bon, en bon catholique, j'ai voulu choisir un parti où l'idée globale et naïve c'était d'aider son prochain. Et donc naturellement, c'est quand même ce dont se vante la gauche en général, d'aider son prochain. Donc je suis allé sur un parti de gauche qui était à l'époque euh, raisonnable, il faut ne pas, faut pas non plus exagérer, mais euh, qui était le parti socialiste. Et j'ai vu, découvert de l'intérieur, qu'entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'était très différent. Donc c'était une grande déception, en fait, sur, le, sur ce que représente à la fois le centrisme et ce que représente à la fois euh, la gauche au sens de... Euh, du signalement vertueux, comme on dit en, en mauvaise traduction de, de l'anglais « "virtue signaling », c'est une manie des réseaux sociaux, mais c'était déjà une manie politique où euh, faut, on, je crois qu'il faut souvent se méfier des gens qui se prétendent altruistes, en tout cas qui l'affichent comme une identité, parce que c'est souvent faux. Euh, et donc, euh, je, je, en fait, simplement, euh, vous savez, des fois pour les prises de conscience, il faut un peu de temps, alors j ai, j ai, je me suis décalé un petit peu sur ma droite, et puis il y a eu une opportunité qui était celle... Euh, du parcours d'Emmanuel Macron euh, que partageions des amis en commun avant la campagne, je l'ai rencontré avant la campagne et euh, c'était une opportunité à, assez simple à réaliser parce qu'il s'agissait si de faire de la levée de fonds de, de chercher des militants de le faire là où moi j'étais expatrié en Suisse depuis longtemps euh, et avec un réseau personnel qui était correct, j'ai pu mener cette entreprise à bien et il n'a pas été difficile de convaincre pour avoir mon investiture et donc euh, J'y suis allé avec conviction, tout en même, pensant même que je ne serais pas élu et qu'il y avait une prime au sortant, à la sortante, et, et donc ça a été une bonne surprise. Et puis après, les choses se sont déroulées. J'étais un bon élève, entre guillemets, de la, la Macronise au début du, de, de ce mandat, pendant une année, une année et demie. Et puis, euh, je pense que quand il y a des choses qui m'ont choqué moralement et éthiquement sur le comportement de certains de mes collègues, j'ai euh, décidé de ne pas, euh, de ne pas euh, si vous voulez, donner suite à un esprit de groupe, un esprit de corps avec de, de, de tel genre de personnes dans D'aucuns vous diront que c'était à cause de, de frasques. Euh, ces fameuses frasques, quand elles ont été contrôlées, hein, cette communication a été contrôlée pour a, aussi attirer un public plus jeune qui se, se distanciait de la politique et puis après revenir sur un terrain, je plus raisonnable, ce qui a été le cas en fait tout le long des, des trois dernières années et demie, pour ceux qui m'ont suivi. Euh, et c'est très étrange parce que beaucoup de gens ne pouvaient pas voter encore à ce moment-là. Dans Ceux qui m'ont suivi, qui étaient encore collégiens ou lycéens, et aujourd'hui ont voté pour leur première présidentielle et sont engagés comme militants dans certains partis politiques, parfois à très haut niveau. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez sympathique d'avoir vu cette évolution. La mienne est une prise de risque hein, quelque part, parce que je... je comment dire... Il y avait un destin plus tracé plus, plus facile... J'ai choisi de m'en écarter, ça aurait pu être un, truc, un cursus un peu plus habituel de député, peut-être une mission du gouvernement, euh, quelle qu'elle soit, hein, mais c'était dans le domaine du probable, vu les services qui étaient rendus euh, à l'exécutif et vu ce que j'ai continué de faire après pour le président pendant, pendant un certain nombre de, de temps, jusqu'à il y a fort peu longtemps. Donc, euh, si vous voulez, c'est une prise de risque et celle de la liberté de l'indépendance et puis de générer une nouvelle voie politique aussi euh, c'est celle que j'essaie de dessiner pour ceux qui me suivent, ils ont lu des choses, on en reparlera euh, elle se situe plus à droite clairement euh, et euh, mais elle a besoin de trouver des nouvelles, des nouvelles lignes et de nouvelles, des nouvelles dimensions que ce continuum droite-gauche qu'on nous assène et euh, qui n'est pas suffisant Alors, je, je rebondis un petit peu sur, cette, euh, sur, sur, sur votre réponse euh, avant de passer à, à la deuxième question euh, enfin un deuxième thème du coup, votre conception un petit peu de de de l'agir la, enfin, politique, euh, de l'agir médiatique également, parce que l'agir politique est aujourd'hui un, un agir médiatique. Comment est-ce que vous la, la, la définiriez Parce que parfois, effectivement, on a on, on est on est dérouté, on a du mal à, à vous cerner. Euh, un jour, vous rendez un hommage à Louis XVI, place de la Concorde, euh, et puis parfois, finalement, vous, vous ceux qui vous attendraient en quelque sorte euh, dans, dans le camp conservateur vont être vont être choqués par une autre déclaration prise. De position. Euh, qu ce, qu -ce qu'elle est finalement le. Là, ce n'est pas tant finalement autant des, au niveau des idées, mais aussi au niveau finalement de la manière de faire de la politique. Comment est-ce que vous l'expliqueriez vous finalement euh, à, à nos spectateurs L'hommage à XVI et à Marie-Antoinette, je suis très. Euh... Féministe, je, je, je, je rends hommage à qui la pauvre n'a pas demandé tout ça. C'est-à-dire que ça fait. C'est pas, pas un coup, hein, ça c'est tous les ans que je le fais. Je crois depuis quatre années, peut-être trois, je sais, c'est quelque chose, il me semble que c'est ça. Euh, ça m'avait valu un commentaire une fois en sortie d'hémicycle de Jean-Luc Mélenchon, euh, qui, qui, qui était offusqué que je fasse ce genre d'hommage. Euh, mais. C'est un hommage qui est plus symbolique que pour la, la, la famille représentée par l'extinction de la monarchie en, en France. C est, c est, enfin, de la monarchie, pas complète, mais au, au, au sens vraiment grandiose de, de ce qu'on se, qu se rappelle, nous, comme monarchie en France. Pour moi, c'est important parce que je pense qu'on célèbre la Révolution, qui est une révolution finalement bourgeoise de, de gens... Ont des idéaux, mais à géométrie variable, où il y a beaucoup de violence, beaucoup d'arrivisme. Euh, je crois que, bien sûr, il y, y a une ouverture de droit qui se situe à ce moment-là. Donc on ne peut pas nier que les personnes qui représentent ça sont, euh, sont moins importantes que les concepts qui ont permis de, de, de, de venir derrière. Maintenant, euh, faire croire qu'avant, c'était les périodes les plus sombres de l'histoire, euh, pour reprendre des expressions malheureuses, c'est triste. Parce qu'il euh, y a tout un, un idéal à sublimer dans euh, dans, le, dans le XVIIe et le XVIIIe siècle français, euh, qui certes était l'apanage d'une caste à l'époque, mais euh, qui aujourd'hui a une connaissance universelle que tout français pourrait s'approprier. Et je trouve dommage qu'on le passe à trappe pour, soi-disant, dire qu'après c'était mieux. Euh, ça, c'est une partie très. Comment dire C'est ancré dans le réel, ça, de dire ça. Je veux dire, c'est s'attacher à l'histoire, regarder le meilleur, voir qu'est-ce qu'on peut en tirer encore aujourd'hui. Ensuite, sur la partie, euh, oui, j'ai des fois où euh, le camp conservateur n'a pas aimé mes prises de position. Euh, je crois qu'il y avait cette histoire d'utilisation euh, d'une église pour un concert que certains disaient, euh, c'est satanique. Bon, euh, je ne crois pas que ce soit de la très bonne musique, mais je ne crois pas que ce soit du satanisme non plus. Et puis croire à Dieu et à Diable, pour moi, c'est quand même une démarche qui est très euh, erronée d'un point de vue euh, théologique, en, en vérité, parce que... Euh, euh, il me semble qu'il y a eu des, des affrontements avec les cathares pour ce genre de, de choses donc euh, on n'est pas dans y a, y a une, je ne suis pas dans la pensée magique dans la, je pense que la foi chrétienne elle, elle peut avoir un, un raffinement qui, qui dépasse quand même la, euh, les, les, les mythes à la petite semaine et, euh, et comment dire justement une représentation en, en, en, anthropomorphique beaucoup trop poussée à, à, à l'extrême sans tomber dans une forme d'animisme et, et de choses complètement éthérées puisqu'il y a dans, dans la Trinité chrétienne, il y a quelque chose de. où il y a euh, comment, euh, une représentation corporelle de l'image de Dieu. Et néanmoins, ça ne permet pas non plus de, de, de devoir aller dans toutes les dérives euh, sectaires. Je n'aime pas le mot extrême, mais il faut, que, il faut que. Moi, je tiens à ce que la jeunesse, qui se je dit conservatrice, qui se dit catholique aujourd'hui en France, elle est. Euh, une meilleure estime de soi et qu'elle et, et qu ait des exigences intellectuelles et, et morales qui dépassent des choses qu'on pourrait prédire et qui pourraient, malheureusement, parfois, de se retrouver dans, dans le camp qu'elle critique. Donc... Euh, Comment dire Je pense que j'ai besoin de chatouiller à la fois les gens qui veulent... Alors je sais que c'est une « population » qui m'apprécie, mais je, mon devoir est de les chatouiller aussi. Moi j'ai tout le cursus honorum du, du, du bon catholique, j'ai été organiste d'église, j'ai été servant de messe, j'ai allé à la messe tous les dimanches, j'ai fait euh, tout jusqu'à la confirmation, j'ai fait des retraites en monastère cistercien très régulièrement, euh, j'ai vécu des moments de forts intérieurs avec, avec la foi, mais ça fait aussi que j'ai vécu des moments très décevants, très déceptifs, euh, avec, euh, avec certains euh, offices euh, faits de manière machinale, euh, là où les gens utilisaient euh, leur religion plus à des fins sociales. La même chose que certains critiqueraient avec, par exemple, la franc-maçonnerie. Et donc, je pense, pas que ce soit, je pense que tout ça est du domaine, de pas seulement de l'intime, mais du, du grand et du beau, du sublime, et que ça ne devrait pas être dévoyé euh, à, des, à des fins politiques d'autres gens ou, ou, ou de promotion sociale. Et, et puis qu'il y a une sorte de, de vertu cardinale qui est le, la charité et l'aumône, qui reste très, très présente dans, dans la foi, dans le judaïsme, dans, dans l'islam aussi. Et où parfois, je pense que c'est une certaine chrétienté un peu trop aisée tendance à un peu euh, passer à la trappe. Quoi. Et donc on pense à s'occuper du, du clan avant tout, de la famille avant tout. Bah, on le fait des fois bien, parfois on le fait de moins bien. Euh, et donc je pense qu'il faut rappeler quand même euh, un petit peu deux, de trois choses. Ça ne veut pas dire non plus euh, qu'il faut accepter que la religion chrétienne soit une religion faible ou, ou, ou avec des incompréhensions de temps de, de tendre la joue, de se laisser faire. De, euh, il faut aussi poser des limites. On peut à, à savoir à, Imposer aussi euh, le, une, une richesse culturelle et justement de solidarité. Mais euh, faut pas prendre. Je, je pense qu'on ne doit pas être dans des choses trop prédictives. Si on est trop prédictif, ça veut dire qu'on qu peut être caricaturé et qu'on est caricaturable. Voilà. Merci pour cette réponse. Alors justement, je rebondis un petit peu là-dessus. On a parlé de, de christianisme. Euh, vous avez un parcours personnel qui lui aussi euh, est original et détonnant puisque euh, vous êtes d'origine sud-coréenne, vous avez été adopté par une famille française, euh, vous êtes maintenant, vous vivez en, en Suisse, et euh, je crois que vous avez même la citoyenneté euh, kosovare. Euh, quelle est la conception que vous faites à la fois de la France, de votre rapport à la France, puisque vous êtes député français, et plus généralement, et là cette fois-ci de manière un peu anthropologique, euh, de l'identité en, en, en vérité, le, je pense que on a tous ces débats sur l'inné et l'acquis, etc. Il euh, va de soi que sur l'inné, sur les choses, il euh, y a des choses qui sont anatomiquement... Euh, euh, comment dire Plus infléchies par... Euh, des, des, des, la lignée de euh, génétique et je, je regardais comme tout, beaucoup de gens sur les, sur les sites qui permettent de savoir un petit peu On serait, le, les Coréens fantasent beaucoup sur une homogénéité ethnique qui est fausse en vérité euh, qui est plus présente chez certains que d'autres mais il y a beaucoup de brassages euh, je pense que j'ai des, vraisemblablement des parentés aussi au Japon euh, euh, pas non plus une tête très standard de Coréen il euh, y a deux mais Bien sûr, une façon de se mouvoir, euh, où on se je me retrouve en miroir avec d'autres euh, personnes asiatiques, une façon d'expression de, de visage, choses, différentes choses, mais, mais le fond, est, il est largement inculqué par l'éducation, et donc euh, je suis profondément français, en vérité, dans, dans, dans la provocation, dans, le, dans, dans les emportements, dans les... Dans, dans, la synthèse de différentes choses qu'on apprend dans, dans, dans une vie. Euh, J'y reviendrai, parce que c'était mon c'était ça, mon, pour moi, l'idéal de, de, de l'époque monarchique. C'est l'homme complet, c'est le chevalier de, qui manie la plume et l'épée euh, et qui n'utilise l'épée que quand il n'y a pas d'autre recours, pas pour des querelles. Et donc, euh, si vous voulez, moi je me sens profondément français. Par contre, c'est vrai que les passeports obtenus, des euh, deux autres pays que j'ai obtenus. qui sanctionne pour moi un parcours, euh, qui est celui d'une euh, assimilation par exemple au modèle suisse, qui m'a beaucoup apporté sur ce qui manquait aujourd'hui au modèle français, en termes de démocratie participative, en termes de liberté, en termes aussi de limites, hein, parce que c'est très coercitif si vous dépassez certaines limites euh, du cadre très libre qu'on vous offre au final. Euh, une certaine discrétion qui a pu m'apaiser à certains égards aussi, qui n'est pas, pas l'apanage du français, quand même, on va le dire. Euh, et le Kosovo, parce ben, que vous voyez, je vous expliquais, j'ai fait des choses pour ce pays, pour la promotion de ce pays, pour la promotion de. le dénouement d'incompréhensions qui sont liées à des, des choses qui sont utilisées par la politique euh, euh, étrangère euh, qui, est contre qui était contre l'intervention de l'OTAN en, en 1999. Euh, rien contre les serbes a priori ni contre les russes a priori mais il y a une politique qui voudrait nous faire croire que euh, pour des raisons religieuses tout ça s'est passé euh, ça s'est passé probablement pour des raisons euh, euh, géopolitiques diverses et variées mais, mais aussi de, de, de tentatives de début de génocide comme il y, y a eu des choses en, en Bosnie qui auraient été évitables y a des, euh, je sais que beaucoup de nos auditeurs ne sont pas d'accord mais parce que ce sujet était instrumentalisé et, euh, et ils oublient que le Kosovo est une terre profondément chrétienne. Elle a été islamisée sur le tard, un islam qui est très euh, ottoman, euh, assez, euh, bon, assez libéral. Et puis justement, les, les, les, les, les autochtones ont gardé avant tout leur identité d'être de là-bas et euh, avec des mœurs qui ressemblent aux nôtres, euh, Une liberté de la femme qui ressemble à la nôtre et une liberté de la consommation euh, d'alcool et de nourriture qui ressemble à la nôtre. Et avec euh, parfois des familles qui continuent à avoir des rites euh, dits... Euh, crypto-catholique, je crois que c'est le terme qu'ils utilisent. Il euh, y a des familles qui signe le pain sans savoir pourquoi, etc. Enfin, c'est très intéressant. Ils s'en dit long sur des racines chrétiennes beaucoup plus anciennes et beaucoup plus profondément ancrées, justement encore dans, dans de nombreuses familles là-bas. Euh, et je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Donc ce n'est pas un affrontement entre l'islam et la chrétienté. Et je suis là pour le rappeler. J'aime bien être là pour les piqûres de rappel un petit peu compliquées. Alors maintenant, sur la question identitaire, oui, je n'attache pas la même valeur. Euh, euh, à ces deux citoyennetés qu'à ma citoyenneté française, comment dire, on ne choisit pas où on est, on est né. Et, et, et là, tout, tout, tout, tout, le, tout le passage de, de l'enfance à l'âge adulte, c'est d'apprendre à se rebeller et puis à accepter ce qu'on est. Il faut accepter d'être français, euh, je le dis avec provocation parce que j'en je, ai une fierté, mais euh, il faut savoir aussi pourquoi on n'en est pas fier parfois et qu'est-ce qu'on voudrait euh, voir amélioré. Parfois, ce qu'on voudrait avoir amélioré, c'est ce qu'on a perdu au profit de choses extrêmement légères et éphémères. Euh, et on le voit dans ces tentatives d'invasion d'une de, de, fausse culture aujourd'hui, qui, qui crée la décadence. Euh, et on le voit aussi dans des excès de vouloir conserver ce qui n'est pas souhaitable, euh, ou alors interpréter ce qui ne devrait pas être interprété à la lettre et qui mène à l'intégrisme. Si vous voulez, euh, la réponse n'est pas facile, parce qu'il y a des choses entre les deux. Et sur mon identité française, voilà, à nouveau, je réitère, oui, je suis français avant tout. Et du reste, je ne crois pas qu'aucun Français euh, dit de souche, mais jamais euh, reproché euh, le fait de voir quelqu'un d'asiatique en face. Et souvent, il l'oublie. Je ne sais pas qu'il l'oublie, je le rappelle souvent. Mais s'il l'oublie, c'est bien, bien qu'eux-mêmes ont intégré qu'être français, ce n'est pas, pas, pas une ethnicité, ce n'est pas une, en tout cas une apparence ethnique. Euh, heureusement euh, après il faut aussi euh, avoir fait sien certaines, certaines valeurs et, euh, et ça, beaucoup, ça manque pour beaucoup parfois ça manque pour beaucoup de petits français aussi merci alors autre question que je voudrais euh, évoquer avec vous euh, c'est justement votre expérience politique qu'est-ce que vous en avez euh, retiré euh, pour Academia Christiana qui euh, est un, un acteur vraiment associatif euh, qui euh, peut se, se considérer comme conservateur, entre guillemets, hein, même si le, le mot n'est pas forcément euh, très approprié et ne nous, nous plaît pas forcément, mais bon, à, à défaut d'un mot plus compréhensible on va dire du grand public, euh, on, on accepte cette étiquette d'un point de vue un peu utilitaire, euh, on a l'impression que euh, nous sommes impuissants sur la politique, euh, sur, le, le, le, sur, sur finalement le, le, le, le cours des choses au niveau national. Et souvent, nous avons euh, fait acte un petit peu d'un repli sur le local, euh, sur des initiatives finalement à, à petite échelle, euh, sans forcément mépriser euh, l'échelon national, mais cet échelon national nous paraissait euh, trop lointain, euh, trop trop trop difficile, si vous voulez, d'agir de, de, dessus. Est-ce que vous, dans votre expérience euh, de député, de parlementaire, vous avez le, le sentiment euh, que vous avez une prise sur les choses, que c'est euh, finalement une fonction qui est encore utile, nécessaire, ou est-ce que euh, finalement le pouvoir n'est plus dans les assemblées aujourd'hui En fait, le sentiment d'impuissance, je pense qu'il est à à tout niveau. Il est euh, au niveau de la personne qui a juste son quotidien à gérer et qui, euh, qui est dépassée par ce qu'elle entend à la télé. Et puis qui décide que finalement, c'est mieux de s'occuper de ces, ces petites choses qui n'a probablement pas tort. Euh, le sentiment d'impuissance, il grandit quand on a l'impression de vous donner le choix de... que vous pourriez infléchir ces choses alors que vous ne l'avez pas vraiment. Ou que vous ne pourriez l'avoir que si vous étiez une masse. Et ça implique des transitions dans la destruction et dans des révolutions brutales. Si vous êtes au niveau du politique euh, comme moi, du politique national, vous retrouvez le sentiment d'impuissance alors oui, vous, je ne devrais pas faire ça. On est en fin de mandat. Je devrais défendre mon bilan là auprès de vous. Il y a des choses que j'ai faites, je pense, qui étaient euh, plus grandioses que beaucoup de mes collègues. J'en suis fier. Euh, Peut-être que je l'ai raconté une fois. Je pense pas que ça mérite un, un livre encore à ce stade. Mais, euh, mais bien sûr, mes sentiments d'impuissance, il est à la fois bon et, et mauvais. Il est bon pour la bonne et simple raison que heureusement que euh, moi je n'ai pas assez de privilèges pour décider tout seul du sort de ce pays. Parce que ça veut dire qu'aussi d'autres personnes, que j'estimerais moi, moins bien intentionnées que moi, pourraient aussi le faire. Donc c'est très bien que tout ça se neutralise, euh, excusez-moi, c'est un peu marxiste ce que je dis, mais le fait qu'une communauté puisse décider ensemble son destin, c'est pas mal non plus. Et c'est comme ça, c'est notre nature animale, je vais y revenir. Euh, après, euh, il est décevant parce que oui, on, en, en étant justement humain et, et le fait de vouloir s'extraire de cette condition animale où on serait victime de notre environnement et de notre écosystème et qu'on devrait juste y obéir, eh bien il y a cette tentation. Quand elle va trop loin, c'est l'hubrisme mais quand elle ne va pas assez loin, c'est aussi euh, être véléitaire. Et velléitaire. Euh, et se contenter de vivre dans, dans, dans ces petits privilèges. Donc non, je suis pas assez un homme d'argent et, et, et, et de choses pour être, être content. J'aimerais avoir pu réfléchir sur le cours des choses, notamment sur le, le délitement du patrimoine français. Et le délitement du patrimoine français, on le voit tous les jours et on y participe tous un peu tous les jours en étant séduit par certaines choses qui euh, font appel à, à l'émotion, à, à, à nos bas instincts, euh, et, euh, on ferait mieux, émotion et bas instincts qu'on ferait mieux de canaliser pour aussi euh, faire d'une pierre deux coups, qui serait aussi de préserver notre patrimoine à la française. Notre patrimoine à la française, ce n'est pas juste Stéphane Bern, ce n'est pas conserver des bâtiments, c'est conserver du, du vivant, conserver, conserver des traditions, conserver euh, un art de vivre. Et cet art de vivre, en plus à la française, il va aussi avec beaucoup de liberté, dans tous les sens du terme. Euh, donc donc oui, je me désole de voir euh, des excès de, de, de puritanisme euh, au mauvais sens du terme, du puritanisme anglo-saxon venir, euh, c'est-à-dire euh, de la pudeur au mauvais endroit euh, et euh, de l'excès de liberté à d'autres. Je n'ai pas besoin de faire un dessin, je, je, c est, c est, ce type de décadence, on, on, on le voit, euh, et parfois on le vit, euh, nous-mêmes. Euh, donc, euh, je, si vous voulez, oui, il y a... Mais par contre, je suis très partagé sur ce qui se passe au niveau plus global. Est-ce qu'au niveau plus global, c'est une un volonté de ceux qui décident, et je pense à quelques grandes fortunes, quelques très grandes fortunes, quelques grands décideurs, euh, euh, qui ont une volonté pour, euh, pour le management de cette planète à cause de sa surpopulation, à cause de, de l'accès aux ressources, et comment on va manager tout ça pour que tout ça reste vivable Est-ce que, est que ce type de discussion ont lieu Bon, il faudra être naïf de penser qu'elles qu n'ont qu pas lieu. Euh, évidemment, ça va, on va me dire que je suis complotiste de le penser. Bon, ma foi. Euh, le problème des complotistes, c'est souvent qu'ils ne voient pas les conflits, les, les, les, les complots au bon endroit, mais, mais, mais bon, vu que, vu que même on est capable de manigancer des trucs pour un accession à un petit conseil municipal, excusez-moi, mais on, on doit être capable de le faire pour plus. Donc, euh, est-ce qu'il est, est est, est qu y a un contrôle total Je ne crois pas. Euh, même même, même s'il si, même y a des gens très puissants qui essaient d'avoir un contrôle total, déjà parce qu'ils n'ont pas la bonne grille de lecture, puisque tout à chacun, nous-mêmes, on ne l'a pas. Et je pense que c'est bien de prendre du champ. Donc, euh, c'est bien de faire l'éducation à, à la philosophie politique, et, mais il faut sortir le nez du guidon, prendre du champ et, et se dire euh, pourquoi l'humanité agit comme telle. Pourquoi des peuples qui se ressemblent beaucoup choisissent toujours de se faire la guerre Ça se passe toujours entre des peuples qui se qui ressemblent beaucoup. Euh, parce qu'il y a de la distance, parce qu'il n'y a pas de distance géographique, parce qu'il n'y a pas de, peu de distance culturelle, mais assez pour qu'il y ait une friction. Euh, comment ce type de friction est instrumentalisé par des, euh, euh, par des raisons géopolitiques et économiques ou comment ces raisons géopolitiques et économiques peuvent même pas. Peuvent même pas être suffisant pour qu'il se soit passé ça si on prend encore plus de champs Alors pourquoi pourquoi Qu'est-ce qui anime euh, le fait que quand vous avez une, une société qui s'occidentalise, elle ne fait plus d'enfants Qu'est-ce qui, qu qui alimente le fait qu'elle euh, veuille aller vers la perte de ses repères culturels, vers, vers sa destruction, vers son auto Est-ce euh, est qu'il y a une volonté de, de, de, de cycle qui, est, qui nous dépasse et qui se passe Est-ce qu'il y a une volonté de réguler la population sur Terre par des prétextes fallacieux auxquels on croit, auxquels on adhère et auxquels il faut qu'on adhère et qu'on croit. On joue à se faire peur avec des, une adhésion à, des, à, des, à, à une peur du lendemain pour différentes pathologies. Euh, il y a une peur concrète et réelle mais souvent la peur dépasse le, le, le, le danger réel. On l'a vu pour le Covid, on l'a vu pour, pour le début des années SIDA. Donc euh, c'est étonnant parce que finalement, il y a beaucoup de choses qui jouent à nous faire peur pour, pour, et euh, qui génèrent des conflits, qui génèrent euh, des, une baisse du nombre d'humains sur Terre. Euh, normalement, ils continuent de croître à d'autres endroits de la planète, euh, contrairement à là où on vit. Donc tous ces mouvements-là, il faut se poser une question euh, d'ordre éthologique, d'ordre ethnologique, d'ordre anthropologique, euh, évolutionniste, éventuellement, je ne sais pas, pour, pour, pour essayer de comprendre pourquoi ça se passe. Et je pense que ce champ-là c'est à une jeunesse éclairée de, de le prendre. Ça nécessite qu'elle sorte de ses, des sentiers battus, qu'elle sorte de ses références littéraires, qu'elle sorte de ses références idéologiques et théologiques, euh, qu'elle prenne son risque et qu'elle se mette en danger, entre guillemets, intellectuellement avec mesure, intellectuellement et moralement, pour aller essayer de comprendre mieux que les autres. Et ça, c'est du devoir d'un petit Français aujourd'hui, s'il si se sent être, entre guillemets, excusez-moi, c'est une phrase un peu des réseaux sociaux et des mêmes s'il de, se sent si une part de l'élite de la nation, il faut qu'il qu qu fasse cette démarche-là. Euh, et c'est, je sais pas, c'est là, c'est... C'est la promenade de l'enfant prodigue avec son alluchon. Alors peut-être qu'il revient à la maison, mais il ne revient pas pareil. Il faut, il faut faire ce voyage initiatique-là, et ça nécessite de sortir de ses habitudes et de, de, de, de, ses, de ses a priori. Très bien, c'est effectivement une... Une réflexion intéressante et quelque chose d'assez ambitieux, quoi, sortir des chemins, des sentiers battus, euh, oser, voilà, de, de, de peut-être de porter un, un regard neuf sur sur, sur, sur la politique. J'ai euh, lu dans vos publications sur les réseaux sociaux une expression euh, qui euh, qui m'était chère, celle de bioconservatisme. Euh, alors j'aimerais bien que vous nous expliquiez ce que vous entendez euh, par bioconservatisme. Euh, Est-ce que c'est est, est, est une idée qui vous est chère euh, Est-ce que c'est euh, -ce est un, un concept que, que vous avez euh, projeté de, de promouvoir dans votre, dans votre action politique Alors c'est très gentil de l'évoquer parce que euh, je crois que le néologisme, c'est moi qui l'ai généré, parce que euh, j'avais cherché un peu avant, j'ai un mot que j'aurais utilisé moi. Euh, il n'est pas très vendeur parce qu'il euh, y a un conservatisme dedans. Euh, euh, mais, je, mais, je, mais je vais vous expliquer pourquoi, justement, au contraire, il vise dans le juste et pourquoi il faut se méfier de, du, du terme en soi. Le, moi, j'ai cherché à, à, à, si vous voulez, faire la promotion d'un d'une voix que certains voudraient dire conservatrice et libérale. J'aime pas beaucoup le, le, le terme parce qu'il y a aussi des mauvais conservateurs et des mauvais libéraux. Les mauvais libéraux, souvent, sont des gens qui font du capitalisme de connivence entre petits copains, ils se refilent des trucs. Avant ça s'appelait la corruption, aujourd'hui ça s'appelle parfois les marchés publics, c'est bien méquillé, mais finalement on file toujours aux copains. Ou en tout cas très souvent, euh, euh, parce que les attributions sont quand même. Euh, parfois sujette à caution, quoi. Donc euh, j'accuse personne, ni aucun marchand en particulier, mais euh, je, je suis très curieux de voir euh, quand même que depuis les règles anti l'avènement des règles anticorruption. Des, de, de l'OCDE, on, on, on a quand même à la fois des pays qui continuent d'appliquer des méthodes déloyales et euh, des pays dits euh, modernes qui ont choisi d'autres règles qui ont l'air beaucoup plus propres mais qui en arrière-cours ne le sont toujours pas plus et euh, permettez-moi de dire que j'ai vu assez de choses en politique et en business pour en être convaincu de ce que je suis en train de dire et finalement ça confirme beaucoup les pensées de, de Madame Michou du, du coin euh, qui avait peut-être la bonne intuition maintenant euh, ce n'est pas que l'apanage des élites, ça se passe aussi chez Madame Michou, ce genre de comportement. Donc je crois que c'est malheureusement la nature humaine et elle fait ce qu'elle peut. Euh, ensuite, euh, donc ça, moi pour moi, libéralisme c'est plutôt l'émancipation de l'être de, de, de avec les ressources qu'il a et qu'il devrait pouvoir euh, euh, révéler et utiliser, et pucer la liberté de, de dire et de penser ce qu'il veut tant que ça nuit pas trop aux autres autour de lui. Euh, y compris en termes euh, sexuels et ça, je provoque volontiers si c'est une association de, euh, de jeunes catholiques c'est qu'il euh, y a aussi à la fois il y, y a quand même beaucoup de, de culpabilisation euh, en tout cas dans les repères qu'il faudrait avoir pour être la bonne famille parfaite et euh, c'est à la fois une fierté pour certains d'entre en, nous et c'est à la fois un poids pour, pour aussi pour certains d'entre nous euh, je ne suis pas pour ce qu'on a dans un délire sur l'identité fluide, etc. Il y a des choses qui sont du domaine, excusez-moi c'est provocateur, parce qu'on a interdit à la titre, les thérapie de conversion, mais il y a quand même des choses qui sont parfois du domaine de la psychopathologie, c'est devenu interdit de le dire et de le penser, euh, mais il y a quand même des cas qui, où, où c'est vrai, marginalement, mais il y a, il y a aussi des cas euh, où les gens ont simplement un besoin d'être, c'est comme ça, c'est en eux, c'est parfois génétique, c'est parfois environnemental, et ils n'ont pas envie de changer, et tant mieux, et c'est parfois difficile pour eux de se faire respecter dans dans cette façon de se définir, euh, euh, de, de se ressentir eux-mêmes. Donc euh, oui, il y, y a à nouveau une part des choses à faire. Euh, et il y a un message de tolérance à passer aussi aux, aux jeunes chrétiens, qui, je comprends, euh, ceux qui voient les choses se déliter vont forcir le trait en, en, étant, en repoussant une liturgie qu'ils ont trouvée trop faible, en repoussant une, des concepts de la foi catholique qui ont mené à son délitement. Donc, donc je comprends qu'il y a une volonté de, de, de, de ressenti et d'action dans, dans l'excès. Euh, C'est beau et, et, et pur à certains écarts, euh, mais, euh, mais ça peut aller trop loin parfois. Donc à un moment donné, je te, mets, te donne un message de modération. C'est normal d'être excessif quand on est jeune, mais à un moment donné, il faut trouver sa voie. Et elle doit être aussi dans une forme de modération, quand bien même il y a la conviction. Sur la partie conservatrice... Je pense qu'on ne doit pas se servir de la religion pour justifier des points de vue conservateurs. Euh, parce que euh, c'est mettre dans le même domaine, euh, à nouveau, le, le domaine du beau et du sublime, et le domaine de l'administratif. Et euh, ça fait l'islam politique, si on va trop loin dans ses doigts. Euh, ça fait ce qu'on reproche à l'islam politique euh, sous ses plus mauvaises formes. Euh, donc, euh, donc on ne doit pas copier ça. Euh, on, on doit vivre ce qui est de beau et de sublime dans sa foi, euh, écrire dessus, euh, le se ressentir, prier, c'est très beau. Et, et, et en faire un, des repères cardinaux, parce que franchement, il y a des belles choses. Hein. Pas tuer son prochain, pas, euh, pas voler les trucs, euh, ou, ou les proches de l'autre. Il enfin, y a quand même des choses, des vertus cardinales qui, je pense, sont, sont importantes pour l'humanité, nous contiennent elles nous contiennent plus proches de notre nature animale que, que, que ce que notre cerveau d'homo sapiens sapiens voudrait nous pousser à faire, à aller plus loin. Donc finalement, les, si on vous repousse jusqu'au 10 commandements, c'est un rappel à l'ordre de, de, de se comporter comme un animal digne, parfois simplement, euh, parce que dans le règne animal, on tue beaucoup moins pour des raisons euh, fallacieuses quoi, que, que dans le règne de l'humain. Donc, euh, dans le conservatisme, je pense qu'on doit, on doit trouver d'autres justifications que... Que la religion pour, pour dire que rien ne doit changer, euh, ou en tout cas de préserver ce qui doit être préservé. Et donc moi j'ai cherché ça dans plutôt dans, dans ce, ce champ que j'ai pris sur, en regardant euh, le comportement animal. Je me suis beaucoup intéressé au domaine de l'éthologie depuis, c'est ce qui m'a mené à faire des neurosciences cognitives après, et, euh, et il y a des, des gens qui ont fait des théories très intéressantes sur un parallèle entre les sociétés animales et les sociétés humaines. Il euh, y a un, un entomologiste qui est décédé en fin d'année dernière qui s'appelle Edward Wilson, qui, fait, qui est le père de la sociobiologie, et lui a expliqué beaucoup de parallèles entre les sociétés... De, de, C'est le type d'insecte qui est le plus représenté chez les insectes. C'est la famille où il y a les termites, les fourmis, les, les abeilles. Etc. Et une organisation sociale. Il euh, y a une organisation sociale qui parfois ressemble à, à celle qui existe dans les sociétés euh, occidentales euh, euh, modernes. À savoir qu'il y, y, y a des contacts sociaux entre des individus d'âge différents, alors qu'avant c'était plus par, par classe d'âge, euh, y compris des mariages. Il y a des, euh, des gens qui s'occupent des enfants des autres, et des gens qui veulent plus faire d'enfants, comme dans certaines sociétés animales, il y a des, une partie des. des, des, des, des, des dans, dans certaines conditions, en tout cas, une, partie des, une grande partie des gens ne font pas d'enfants, enfin des gens, des, des, des, des individus. On retrouve plein de choses euh, dans... qui sont étrangement similaires. Il euh, ne faut pas passer, pousser le parallèle trop loin. On est biologiquement très différents aussi, euh, et structurellement euh, très différents. Mais il euh, y a des choses intéressantes et inspirantes. C'est une première chose. Euh, ça pourrait vouloir dire aussi qu'on est en train de chercher un modèle social qui nous permet de survivre et qui est le plus adapté pour survivre sur cette planète et qui ressemble à celui de ces, euh, de ces insectes qui survivent étrangement très bien sur cette planète. Et donc ça pourrait expliquer aussi certaines choses qui, nous, on, que nous on analyse à un niveau politique ou, ou, ou, ou sociétal et qui dépasse largement ça, ça peut être intéressant de, de prendre ce champ. Ça, de toute façon, on ne va pas pouvoir tous jouer au grand sage en prenant du champ. Le faire à un moment, c'est intéressant. Puis après, on, on vit avec engagement, nos, chacun, nos convictions, elles s'affrontent avec celles d'autres, et puis ça crée, un, une espèce, ça a l'air d'un joyeux bordel, et puis vous prenez du champ, ça fait, quelque chose d ça fait un mouvement organisé dans une direction. Euh, ça ne fait pas juste de la déperdition d'énergie. Et donc, euh, ça c'est un premier exemple, et puis à d'autres exemples, je pense qu'il y a une pensée où la, la pensée humaine va trop loin, et quand elle veut euh, transformer euh, l'humain euh, par ses propres moyens de bio-ingénierie, je crois qu'on commence à être très dangereux pour nous-mêmes. Alors euh, oui, pour soigner, mais vous savez comme moi que soigner avec acharnement, quand l'autre personne a exprimé un mal-être à long terme, euh, c'est pas bien comme il n'est pas bien non plus, à mon, à mon sens, de, de, de, de provoquer la mort. Euh, parce que parfois, l'autre personne a exprimé un mal-être, mais n'a pas forcément exprimé de vouloir à, à arrêter ses jours. Où on n'en est, est pas capable elle-même, et elle n'a pas tellement envie que quelqu'un d'autre le fasse pour elle. Et puis c'est très difficile d'être dans la pensée de l'autre, etc., dans l'émotion de l'autre. Donc je ne suis pas pour le... Que, que, que la pensée humaine a été trop loin qu'elle décide. Vous savez, on a rejeté le génisme à juste titre, on a rejeté certaines euh, des excès horribles du régime nazi. Je sais que c'est la dernière horreur qu'on concite, qu mais il y en a eu beaucoup d'autres depuis, il y en a eu beaucoup d'autres avant, avec des meurtres de masse, justifiés parfois par l'extinction d'une ethnie, d'une race, d'une religion, d'un camp, d'une façon de penser. C'est pas passé que euh, pendant notre troisième ça s'est passé à plein d'autres moments de l'histoire de l'humanité, des, des choses désastreuses. Donc je veux dire, on en voit plein la Bible, des choses, des choses ignobles comme ça. Donc, euh, il faut quand même donner quelque chose qui modère l'être humain. Et aujourd'hui, l'être humain, il est en train de partir dans des délires eugénistes. L'eugénisme, il a été profondément de gauche dans, dans, dans la pensée de certains chercheurs du début du XXe siècle, la fin du XIXe euh, il siècle. Il y a des collectifs de gauche qui, aujourd'hui, mettent en garde contre ce, ce type de dérive, en rappelant que ça vient de la gauche. C'est intéressant quand même. Et, et donc, je pense que la technologie doit rester au service de l'humain. Les sciences doivent rester au service de l'humain pour faire de nous des êtres meilleurs, pour avoir une sorte de feedback sur nous-mêmes, euh, pour être des prothèses sur nos insuffisances, mais pas pour être des outils destructeurs de nous-mêmes ou remodeleurs de nous-mêmes. Ben, nous, enfin, je veux dire, si, euh, si on commence à agir comme des créatures abandonnées des dieux, on s'exposera à ce qui va devenir. Euh, je dis ça, ce terme de manière large, hein, un peu éthérée. Les gens peuvent mettre derrière Dieu quelque chose de plus grand que nous. C'est bien de penser qu'on n'est pas euh, aussi grand qu'on pense l'être. Donc c'est vraiment, oui, ce qu'on a dit, c'est l'hubris. Je pense qu'on a la capacité de le faire, peut-être qu'on a la capacité d'aller générer des chimères, d'aller générer. des. je pense que c'est déjà en train de se faire ce type de science. Il y a d'autres pays qui s'encombrent beaucoup moins que nous, de l'éthique. Euh, et on, repousse, on, est toujours, on est très intelligent, on est capable de repousser les limites de, de notre connaissance. Où ça va nous mener, ça va nous mener à quelque chose de, de moins mignon que ce que je vais vous dire, mais qui ressemble à l'histoire de Mickey avec ses balais, là, qui, qui, qui deviennent autonomes. Hein. C est, c est... Je suis exprès de vous citer des choses d'une de, de, de, pensée culturelle qui n'est pas non plus la plus incroyable, ni la plus belle. À... Mais bon, vu qu'elle est véhiculée, ça parlera à tout le monde. Euh, et donc, donc, donc, ça, on doit, on doit faire attention, parce que je pense qu'on on est en train de voir que. À force de vouloir échapper à notre substrat biologique, on risque de le détruire, aussi simple que ça. Donc je pense que provoquer la mort, euh, sans être sûr qu'il fallait la provoquer, n'est pas bien. Euh, euh, L'acharnement thérapeutique n'est pas bien non plus, mais à nouveau, la, la, la, la pensée française euh, élitiste, c'est d'être capable de ce sens de la nuance. Ensuite, le, la pensée, le, le, le, toutes ces histoires de, de jouer avec la naissance, il y a la PMA, la, la GPA, tout ça part d'un bon sentiment, c'est de donner la possibilité d'être parents à des gens qui ne pourraient pas l'être. Mais parfois ils ont fait des choix de ne pas pouvoir l'être dans la circonstance où ils sont. Parfois, ils ont fait, parfois alors oui, c'est une, une, une situation de stérilité. Alors dans ce cas-là, oui, je peux aller jusqu'au bout. Il faut que parfois les gens qui sont en situation de stérilité se posent la question si vraiment il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à s'auto-détruire avec des, avec des traitements euh, pour, pour pouvoir euh, à tout prix enfanter, parce qu'il n'y a pas une autre voie dans ce cas-là qui a été choisie pour eux. C'est à se poser la question aussi. Hein, parce que ça mon propos s'adresse aussi aux couples hétérosexuels. Hein, et c'est pas impossible. En quoi... Euh, pas, je ne sais pas de faire des distinguo entre les gens qui ont une vie euh, homosexuelle ou des gens qui ont une vie hétérosexuelle. Euh, mais l'enfant n'est pas un produit, euh, on pas un produit de consommation. Euh, on peut presque tout s'acheter. Euh, il est encore difficile s'acheter l'amour d'une personne et, euh, et il est encore. Heureusement, encore un tout petit peu difficile de s'acheter un enfant pour tout le monde, mais ça devient malheureusement de plus en plus facile. On l'a vu dans un désastre. Je veux dire, dans les pays dans lesquels ça se situe, ces usines à bébés, ben aujourd'hui, il y a la guerre. Il y a des enfants sans parents qui sont filés vite fait, comme ça peut être, enfin, c'est inadmissible. Je ne dis pas ça comme enfant adopté. Je dis probablement aussi en fait comme enfant adopté, parce que chacun qui son vécu euh, a les choses qui le choquent. Voilà, mais. Euh... Euh, L'adoption internationale n'est pas plus facile dans le vécu des enfants adoptés comme le, dans le vécu des parents adoptifs. Donc euh, ça pose beaucoup de choses sur notre rapport à la consommation et au rapport à l'être humain. Et l'être humain n'est pas euh, quelque chose qu'on s'achète. Et donc, vous euh, voyez, dans les limites que je mets au niveau de la biologie, je, je dis juste certaines choses sont difficiles. Et certaines choses ne se font pas pour des raisons qui sont les contraintes biologiques qu'on a. Il y a peut-être une raison. Euh, il y a une raison qui fait qu'on euh, a des limites finies, de, qu'on a certaines fragilités, qu'on a certaines forces. Et je pense que tant qu'on ne s'est pas posé les, les, les, les questions sur ce qu'on est capable de faire anatomiquement et psychologiquement, tant qu'on ne s'est pas posé les questions d'où ça venait dans la chaîne évolutive, euh, bon, on ne pas en être là à se faire du Adam et Ève, là, là je, je dis il y a une, y a une évolution, elle, elle est claire, euh, il, y a des, il y a du... Il y a du il du reptile en nous, il y a, de la, il y a des, quelque chose qui veut utiliser ses fonctions pour survivre. Il y a quelque chose qui doit être nourri, qui est aussi notre, notre volonté mammifère de, de croire et, et, et d'aimer. Il y a d'avoir des comportements rituels, de, de, de, de, de, mission, de la nomination, de la soumission, des choses qui se convoient chez d'autres mammifères, et de protéger son clan, ses enfants, sa famille. Et il y a des choses qui sont de l'ordre de l'humain, qui subliment et qui vont un peu au-delà de ça. Donc tant qu'on n'a pas regardé de manière phylogénique, d'où on vient, et pourquoi on se comporte parfois de manière irrationnelle, pour qu'on ait pers plusieurs personnes en un, pour qu'on est à la fois très animal, pour qu'on est à la fois très raffiné, extra-animal, et, extra et non-animal, tant qu'on ne s'est pas posé ces questions, on ne peut pas comprendre. Et ces disciplines sont peu enseignées dans l'enseignement primaire et secondaire, que ce soit l'étude du comportement animal, qui est l'éthologie, qui a trouvé ses racines dans Conrad Lorenz, le, le, qui a été un prix Nobel de, de médecine dans les années 70. Euh, y a, y a, Tant qu'on ne s'est pas poser des questions sur le, voilà, sur le fonctionnement du, du cerveau, on ne comprendra pas nos incohérences, on ne comprendra pas pourquoi, euh, on, quand on a fait des grandes études comme catholique, on, a pas, on, a, on, on peut remettre en toute sa foi parce, à, à certains égards parce qu'il y a des choses qui sont pas l'air cohérentes avec des choses qui, dans le dogme, on, on a lu ou on a cru avant. Peut-être qu'on y croira moins de manière littérale après, mais que ça n'empêchera pas de continuer à croire profondément et croire profondément ne doit pas de devenir une pensée magique euh, qui nous fait être superstitieux, parce que ça nous empêche d'avancer à d'autres égards. Mais parfois aussi, il y a des moments où être superstitieux va être une façon de pouvoir surmonter une épreuve. Tout ça n'est pas, pas, pas très facile. Mais c'est parce que ce n'est pas très facile que ça doit être à la portée de gens qui ont une exigence pour eux-mêmes ou pour le pays ou pour ce qu'ils considèrent être comme le, le, la préservation des valeurs et du patrimoine de notre pays. J'ai fait hyper long. Je suis <rire> coupé. Alors, une dernière question pour notre entretien, puisqu'on est, on, encore une fois, on est aujourd'hui au moment où nous enrichissons cette émission. Euh, à une veille de premier tour d'élection présidentielle, bientôt euh, suite à ces élections, les élections législatives, si vous n'étiez pas réélu, que feriez-vous euh, si, si je vous disais que je m'en fiche, je serais un sacré menteur parce que je pensais que je n'allais pas en avoir grand-chose à faire en me disant je vais faire un an, enfin je fais un mandat ou deux. Euh, et je pensais plutôt à un hein, au début, pour être sincèrement honnête. Mais même si je vous ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de pouvoir à faire des choses, il y a quand même le pouvoir d'influencer, euh, et je, je considère que ces idées-là que j'ai élaborées sur, euh, je ne sais pas, c'est du travail de réflexion intérieure depuis mes dix ans, je crois, ce que je suis en train de vous dire. Et je, je crois que ça a une valeur pour d'autres gens, et, et j'ai besoin de plus d'années pour transmettre, et avoir une fonction élective comme celle-ci, qui est en plus indépendante du pouvoir exécutif. Euh, si un jour je dois avoir des fonctions au pouvoir exécutif, j'en serais très content, comme tout le monde, mais, mais ma liberté dans, comme député, elle, elle, elle est très intéressante à chérir. Euh, ben je le ferai bien encore pour, euh, pour, pour, parce que j'ai pas eu le temps d'égrener assez. J'ai eu le temps de, de, de, de faire deux trois choses impactantes. Euh, il y a eu ce, Pour la nature, hein. j'ai fait ce, ce truc contre l'intégration de la pêche électrique en mer du Nord. Premier vote à l'unanimité dans le Parlement français. Une proposition de résolution européenne qui a été reliée jusqu'au Président de la République, jusqu'au jusqu au, au, au Premier ministre néerlandais qui a fait qu'il y a eu une interdiction à la fin, à un relais à l'Europe. Mon truc allait jusqu'au bout. C'est la plus grosse chose que j'ai faite, mais elle était symbolique. On ne doit pas détruire la nature pour des, pour des raisons mercantiles. Euh, mais, donc voilà, ça, ça, le message est très clair. Comme on ne doit pas détruire notre nature. Vous voyez, j ai, j ai, mon fil rouge, il est que l'écologie, ce n'est pas les humains et, et les, les fleurs d'un côté. Hein. On, on vit dans C'est un tout. Euh, donc, si j'aimerais bien avoir plus de temps pour avoir plus d'actions impactantes comme cette action-là, pionnière que j'avais faite, euh, parce qu'après j'ai dû passer du temps à élaborer une stratégie pour attirer l'attention pour le public qui allait faire la France de demain. Ça sert à rien d'avoir le vote des vieux. Excusez-moi, je, je, leur vie est faite et leurs convictions sont beaucoup trop figées pour que j'influence quoi que ce soit. Je n'ai pas envie. J ai, j ai pas, on n'a pas envie de faire changer de vie nos parents, n'est-ce pas On ne passe pas notre temps à faire ça, on n'a pas que ça à faire, c'est de l'énergie perdue. Euh, donc on, on fait pour là où on est ou pour ceux d'après. Donc j'ai aujourd'hui du plaisir à transmettre, eu de, ça, le temps passe vite. Donc il y a, comme je vous ai dit, des gens qui font de la politique à haut niveau aujourd'hui, qui étaient encore en culotte courte hier, euh, ils sont reconnaissants. J'ai mis des gens sur les rails, je suis très content. J'aime bien faire ça, je ne pensais pas que j'aimerais faire ça, je jamais voulu être prof. Euh, j'ai arrêté de faire de la musique hein, au, bon, au niveau parce que j'avais trop peur de devoir être enseignant pour fin, les fins de mois. Et euh, dans la carrière académique euh, comme médecin radiologue, je, je, si je n'avais pas, pas été député, j'aurais été professeur de médecine en France-Suisse bon, quelques mois après, très probablement. Tout, tout était été fait pour ça. Euh, et ça allait arriver. Mais euh, voilà, j'ai mis un trait sur cette carrière euh, à, à vie euh, pour, à 500 000 euros annuels. Euh, pour la volonté de transmettre et de, et de générer des nouvelles idées qui pourraient permettre de, à la fois conserver ce qui doit être conservé en, en France parce que je ne crois pas que tout doit être détruit pour refaire de nouveau parce que ça mène à, oui, il y a toujours des autodidactes qui font des belles choses mais il y a aussi beaucoup de perditions de, de, de savoir et de connaissances, c'est triste et beaucoup de pleurs, et beaucoup de morts et euh, d'autre côté, il faut amener des idées nouvelles parce que je pense qu'on a encore la capacité, certes, on n'évolue pas sous la pression de l'environnement à la vitesse que d'aucuns voudraient croire. Tout ça, ce sont des processus très très lents. Mais par contre, nous, on a une plasticité très forte pour organiser des nouvelles choses. Euh, alors parfois, on ne fait pas du vrai nouveau, on ne fait jamais du vrai nouveau, ça n'arrive pas. Mais il y a quand même des, des découvertes significatives qui changent la vie des gens et, et qui devraient la changer en bien mais il ne faut pas la changer assez en bien pour qu'ils soient déconnectés de leur environnement. Et c'est le problème de toute cette décadence citadine, et, et, et leur, dé, leur déconnexion du, du, de la terre, de, des éléments, génère aussi cette décadence. Donc comme, Il va falloir être là pour être les gardiens de ça, les gardiens d'un raffinement, d'une tolérance, d'une liberté, mais aussi le défenseur de, de, de, contre les partisans de la décadence, qui s'enivrent jusqu'à plus soif. Et, et je ne sais pas en leur interdisant de le faire que ce qu'on va y arriver, c'est en donnant l'exemple. Moi je suis pour la valeur de l'exemple. C'est pour ça que, je, pour ça que je, je suis allé au Kosovo après-guerre, pour, pour vivre mon après-guerre, à euh, moi, euh, que nos parents, enfin plutôt nos grands-parents ont vécu. Je suis allé en Syrie beaucoup pour euh, vivre ce que c'est un conflit euh, international délocalisé sur une terre où il y a des gens qui sont dans le dénuement le plus, plus total. Il y a des gens qui ont largement profité aussi. Et je suis allé en Ukraine en début de conflit, là, là euh, avec des moments où on a senti qu'il y avait un risque imminent pour notre vie. J'y euh, retournerai, je le ressentirai à nouveau. C'est pas pour ressentir la peur. Alors, certains m'ont accusé de vouloir faire une sorte de safari guerre entre guillemets. Mais moi, je suis allé pour aider des gens. C'est mon truc. J'aime bien faire ça. Il y a des gens qui aiment bien aider les gens. Et euh, et euh, et, mais, mais vous savez, c'est pour vivre aussi l'expérience le, le, de, de, de l'imminence de, de, de ce que vous pouvez perdre, et, et c'est important. Alors je ne vous dis pas d'aller faire la guerre, mais je vous dis de, de sentir le risque. Et sentir le risque, c'est d'avoir peur des éléments quand d'un seul coup, il fait orage en forêt. C'est d'être confronté à la fragilité de nos ongles quand il faut creuser un trou. Il voilà, y a des gens qui, qui rencontrent ça à l'armée. Pas plus quand ils sont en état-major, et ils deviennent à nous, ils entrent dans une certaine décadence, excusez-moi pour le, tous les copains euh, colonels et général, mais mais. Euh, il faut garder cette, cette, euh, cet ancrage. Cet ancrage, c'est euh, pour moi euh, quelque chose de fondamental, parce que l'ancrage, ce n'est pas d'être politique et d'aller parler à un cultivateur, c'est d'être soi-même les pieds et les mains dans la terre, de, de, de, de vivre des choses normales, simples, comme. Moi, j'ai vécu dans toute mon enfance, et comme certains citadins vont aller vivre aujourd'hui avec cœur en, en, en, quittant, en quittant cet enfer. Quoi, je veux dire. Alors, c'est bien de revenir dans la reine, et vous ne devez pas quitter la reine non plus, on, on est là aussi pour ça, mais il faut savoir euh, laisser vivre cette part d'intime qui a besoin d'elle, et laisser vivre cette part de, de, de, de gardien de la liberté, comme ça, de, de gardien de la tradition française, qui qu est un devoir. Donc, euh, mais il faut trouver un équilibre pour ne... que ça ne devienne pas quelque chose de, de, de risible et de, et de réductible. Euh, je, je fais un dernier parallèle, avec la, et j'ai digressé à nous, je suis désolé, je fais un <rire> dernier parallèle sur la, sur la biologie. Euh, le, le, le, il y a des règles, ça s'appelle la thermodynamique, et on lutte contre l'entropie, on lutte contre la, contre la dissipation comme ça de l'énergie et, et la disparition de tous les cloisonnements où, où, où finalement toute cette énergie et, et, et, ne enfin, représente plus rien. quoi. Et je, je fais un résumé un peu vulgarisé, c'est pas très scientifiquement juste ce que je dis. mais Et, et Dans le corps, il y a aussi ce qu'on appelle l'homéostasie. On essaie de garder de, le, la, la température chez des animaux homéothermes comme nous. On garde... Euh, on préserve aussi un dedans et un dehors entre une cellule ou entre différents compartiments. Il y a un compartiment vasculaire, euh, il y a un compartiment intracellulaire, extracellulaire. C'est des mouvements du haut et d'atomes, de molécules en permanence pour maintenir une forme, pour maintenir une, une structure. C'est un peu fractal comme ça l'humanité. Et nous, on doit aussi être là pour maintenir une forme et une structure. Cette forme et cette structure, elle va changer dans, dans, dans le temps. Euh, on n'a pas la même tête qu'on a 80 ans que qu'on a 10 ans. Il y a des points communs énormes. Le patrimoine génétique, il est le même, mais notre apparence aux yeux des autres, elle va avoir changé beaucoup. Donc ça, c'est la marge de liberté que vous devez laisser aux autres, qu'on doit laisser aux autres et qu'on doit se laisser à soi-même et qu'on doit accepter soi-même. Euh, malgré que, au niveau biologique, il y ait des choses très figées, comme l'essentiel de notre patrimoine génétique, qui ne va pas changer malgré ces changements d'apparence dans le temps. Mais il y a une part qui est, qui est là, malgré qu'on perd des bouts de notre peau, qu'on va, va se désagréger en permanence. Ce ne sont plus les mêmes atomes au début et à la fin de sa vie, mais il y a toujours la même personne qui a le même prénom, la même identité, euh, avec les variations que je qu vient de dire, mais elle est là, parce qu'il y a tous les éléments de son corps euh, qui vont lutter pour garder cette forme et cette structure. Pour que cette forme et cette structure elles interagissent avec une autre personne qui a aussi cette lutte pour cette forme et cette structure. Et puis toutes ces personnes les unes avec les autres vont interagir pour aussi maintenir une forme et une structure qui est une société. Et elles le font dans un environnement où elle s'est fixé des limites d'action qui sont les frontières d'un pays, qui sont parfois les, les frontières entre guillemets d'un village. Alors chacun fait ce qu'il peut au niveau où il peut, euh, de manière un peu méta, cognitive et il fait parfois qu'au niveau de sa famille c'est déjà très bien parce qu'il y a tellement de gens qui n'arrivent pas à faire tout ce qu'ils auraient voulu faire auprès de leur famille et, et il y a des gens qui ont la capacité de le faire au niveau d'un ensemble, d'un village, des gens qui ont la capacité de faire un plus grand ensemble et il y a quelques personnes qui, ont, qui croient avoir la capacité de le faire à l'échelle planétaire. Donc vous voyez, il y, a, il y a cette structure un peu fractale, elle pas fractale au sens que ce n'est pas un copier-coller d'architecture, de, de, de, de, de, de, de, mais dans le sens où il y a une volonté d'organiser un dedans et un dehors pour le maintien d'une structure. Et... Ça ne doit pas générer l'idée d'un rejet facile en justifiant de manière fallacieuse que la nature a raison. Y a Vous voyez, on peut faire des raccourcis un peu dangereux. C'est là où je mets en garde lit ton idée de dire bioconservatiste, la nature, à l'état naïf, n'a pas la vérité. Il y a aussi des choses, si on fait des parallèles anthropomorphiques, qu'on trouverait très à fait dégoûtants, immoraux et dramatiques dans la nature, qu'on n'a pas envie d'appliquer nous comme humains, et heureusement. Mais il y a aussi cet enseignement qu'il euh, y a à la fois des choses en mouvement, en le renouvellement, mais qui se maintiennent dans le temps, parfois au-delà d'une vie. Alors les statuts, ça se maintient au-delà d'une vie, mais parfois, euh, si elles s'en si vont, c'est pas grave, c'est parce que y a des... euh, ça doit s'enlever pour des bonnes raisons, pas pour des mauvaises raisons, de pseudo-culture, de, de, de sous-culture, pseudo sous mais, mais parfois c'est normal qu'on que, qu oublie. L'humanité, l'oublie très vite parce qu'elle change très vite. Mais parfois, elle découpe des choses qui sont incroyables, qu'elle doit garder, je sais pas, on a gardé les roues, on a gardé... Euh, on il y a des choses là qu'on garde depuis des millénaires, on a gardé l'écriture, c'est une invention très récente le lire et d'écrire. C'est n'est pas vieux, ça s'est implémenté sur une partie de notre cerveau qui a su être euh, s'adapter aux stimuli qu'on lui donnait pour générer un code symbolique qui nous permet de faire quoi de la télépathie, qui Nous permet de voyager dans le temps et dans l'espace, la lecture et l'écriture. On communique dans le temps et dans l'espace. On a inventé Internet pour voyager dans le temps et dans l'espace encore plus vite qu'avec des lettres. Donc donc il y a des inventions culturelles qui, qui sont de notre patrimoine et qu'on doit protéger. Euh, c'est ça le conservatisme aussi, c'est conserver le beau et le sublime que l'être humain a généré et euh, aussi savoir quand il doit s'arrêter. Et quand il doit s'arrêter, c'est quand il affecte l'environnement qui lui permet de se nourrir. Donc, ça bah, pensez penser ça mieux que moi et inventer une écologie de droite, en tout cas une écologie non dogmatique, qui ne fait pas disparaître l'être humain en même temps parce qu'elle qu le rejette. Mais ce, que ce, sont, ce sont des gens qui se rejettent eux-mêmes qui génèrent ça, ces gens qui ont des petits problèmes, quand même, euh, avec leur propre identité, avec leur propre façon de, de, de, de vivre. Donc, na, ne laissez pas des minorités mal dans leur peau où vous imposer leur, leur modèle de pensée, mais respectez-les en tant que telles pour ce qu'elles qu ont besoin de vivre et d'être. Euh, mais inventez mieux. Euh, c'est le message que je pourrais passer. Parce que si vous, voulez, si vous êtes l'élite de la nation, et vous l'êtes euh, parce que des fois vous avez un bon environnement qui vous a permis de grandir dans les bonnes conditions, de ne pas crever la dalle, d'avoir euh, eu la connaissance ou l'accès à la connaissance, alors euh, de grâce, faites-en le meilleur. Donc, le meilleur, ce n'est pas d'organiser euh, une pensée étriquée, mais c'est d'essayer de penser mieux que moi. Là, ce que je vous ai esquissé, euh, alors je vais faire de l'autopromotion, j'ai fait un petit livre qui s'appelle Invisible Esquissé, qui était un compte d'auteur parce que je l'ai fait pendant le Covid, j'ai pas eu la patience d'attendre l'éditeur, le bon éditeur qui aurait dû être le mien, et, et, et puis j'étais pas fier de tout, j'ai encore travaillé en, en, en développement, mais il y a les bases de ce que je viens de vous dire, pas essayer les parties biographiques, on s'en fout, euh, mais il y a des bases que je viens de vous expliquer sur cette pensée-là, je ne sais pas, générez-la mieux que moi, faites-lui faites, faites faire des petits et faites-en un truc mieux organisé que moi, que, que les, les petites choses que je vous jette parce que je pense qu'il y, y a un vrai quelque chose à inventer dans le paysage politique français qui pourra influencer ailleurs qu'en France et ça peut générer des, une vision sur le monde qui peut être très saine et qui va achever d'aller intégrer euh, ces sciences qui, qui aujourd'hui sont réservées au domaine universitaire et qui n'ont pas encore franchi la porte de l'école primaire et qu'il vous appartient de vous accaparer. Comme il vous appartient de vous accaparer les belles choses qu'on qu a mis sous le tapis de, de, du Grand Siècle, du Siècle des Lumières. Euh, et c'est pas parce qu'elles étaient pour une élite qu'elles ne sont pas pour vous aujourd'hui. Il y en a plein dans. Allez sur Gallica, vous, vous trouverez tous des, des, de, des tas de trésors. Euh, voilà, donc c'est un peu les messages que moi je passe euh, à moi-même, euh, par exemple, en m'intéressant à la musique baroque, au clavecin, en m'intéressant à à la vie des samouraïs japonais, en m'intéressant à différentes choses de la culture, et en m'intéressant à l'art de se battre, de savoir se battre, à main nue ou avec des armes, pour mieux ne pas les utiliser. Voilà. Merci Joachim projet. Alors euh, effectivement, on, votre message est passé, hein, le, on essaye à Académie Christiana de, de travailler, d'être un laboratoire d'idées, euh, de ne pas justement rester dans une pensée figée, euh, étriquée, mais d'être capable de comprendre le monde dans lequel nous y vont et tel qu'il évolue, essayer de, de, de percevoir euh, ces évolutions, même si elles sont extrêmement complexes, comme euh, comme vous l'avez fait entendre, dans, dans, dans, dans vos réponses à nos questions. Alors avant de nous, nous quitter, alors déjà quelques, quelques rappels un petit peu de publicité, euh, donc je rappelle à, à nos spectateurs que le, notre université d'Académie Christiana aura lieu donc du 22 au 28 août euh, dans l'Ouest de la France. Il reste encore quelques places, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site internet d'Académie Christiana. Et puis euh, je vais faire un petit peu de publicité aussi pour euh, quelques publications euh, qui viennent de, de sortir en librairie. Alors le premier, euh, donc euh, qui est donc pourquoi l'alvarium. Euh, donc certains d'entre vous ont suivi la, la vie de ce mouvement qui a été dissous euh, par le ministre de l'Intérieur il, il y a quelques il y a quelques mois euh, et donc euh, Jean Yode Ghana son son président euh, qui est également un, un ami euh, vient d'écrire un petit peu un, un, une explication voilà de de, de, de, de cette euh, de ce de cet engagement euh, en quoi il a un sens en quoi même dissous finalement euh, cet euh, cet engagement euh, peut porter du sens et euh, qui était vraiment profondément un mouvement de jeunesse euh, et une politique on va dire euh, euh, assez euh, assez originale voilà et en plus il est illustré de de, de photos euh, qui racontent un petit peu le, la vie euh, de de ce mouvement de cette jeunesse euh, un peu rebelle euh, et, euh, et très originale euh, en Anjou euh, vous pouvez donc vous le procurer également sur le site d'Académia Christiana, et puis une nouveauté vraiment maison, hein, puisque l'Academia Christiana lance sa maison d'édition en partenariat avec la nouvelle librairie, vous trouverez donc le programme politique d'une génération dans l'orage, donc il s'agit d'un véritable programme politique, alors non je ne suis pas en train de vous annoncer qu'Académie Christiana monte un parti politique, il s'agit d'un livre qui a pour but à la fois de nourrir votre réflexion personnelle, euh, également euh, de s'adresser à des élus, euh, de proposer des idées, et puis d'être un, un peu un cap, euh, de proposer des des mesures qui soient, qui puissent être, être reprises dans des, dans des campagnes, dans des, dans des initiatives associatives. Et du coup, bah, je vais en profiter pour vous l'offrir. Ah, avec plaisir. Français. Merci euh, beaucoup. Voilà, bah, écoutez, on, on essaie de le transmettre à, à des élus. Donc, voilà, que ça, ça puisse... Euh, voilà, apporter à votre réflexion euh, plein, de, plein de mesures euh, pratiques et, euh, et, et qui peuvent être tout à fait euh, discutées, amendées euh, re, retravaillées euh, puisque c'est pas figé dans le temps euh, mais c'est appelé à, à, à, à évoluer voilà, encore merci pour, avoir, merci euh, pour cet vous entretien vous et, euh, et j'espère à bientôt au revoir à tous au revoir.